Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du classicisme. C'est une période historique qui se passe généralement au XVIIe siècle. D'abord, je vais vous parler des idées reçues. Alors, qu'est-ce que nous savons déjà du classicisme Pour illustrer cela, je vais vous montrer un fragment du film Le Roi d'Anse. 两话 Vous vais donné votre parole, madeleine. Je faire ma demande à votre père. Il y attendait. Le roi qu'il l'espérait comme vous. C'est le roi qui le veut. Le roi ou Lily Vous. Lily ou c'est pareil, mon ami. Ce film retrace la rencontre entre le, le roi Louis XIV, le compositeur Lully et le comédien Molière. Louis XIV a en effet une grande passion pour la danse et c'est Lully qui lui permet de la développer. En même temps, Molière colla collabore avec Lully pour développer des comédies-ballets. C'est pourquoi nous voyons Louis XIV en dansant dans le fragment du film. Les beaux costumes et la musique baroque peau fine. D'ailleurs, la notion classique a été inventée par le romancier Stendhal en 1817. Regardons la période du classicisme de plus près. Pour spécifier la notion, j'ai de nouveau consulté le dictionnaire Larousse. Le classicisme constitue une étape dans l'histoire des arts et des lettres. L'ère du roi Louis XIV coïncide avec cette même période. Il se déclare le roi soleil lui-même. Cela veut dire qu'il a le pouvoir absolu et qu'il peut influencer toutes les affaires dans les domaines de politique, d'art et de littérature. La devise de Louis XIV est alors « l'État c'est moi ». Comme il veut avoir la plus belle cour de l'Europe, il s'installe au château de Versailles. Il y réunit tous les artistes pour créer l'art de l'État. C'est un art censuré qui ne provoque pas la colère du roi Soleil. Pourtant, il y a des œuvres qui critiquent la société française et le régime du roi. En même temps, le peuple souffre de la politique de Louis XIV. Les Français doivent en effet payer de hauts impôts pour payer la grandeur et les guerres du roi Soleil. La famine et la pauvreté sont alors omniprésentes en France, sauf à la cour de Versailles. Comme à l'époque de la Renaissance, l'Antiquité inspire toujours beaucoup de personnes. Des textes fondamentaux sont alors lus et étudiés. En plus, les règles de trois unités jouent un rôle important dans le théâtre classique. Selon Aristote, un philosophe grec, le spectacle ne doit pas dépasser une révolution de soleil. Le spectacle doit également se dérouler dans un même lieu où tous les événements doivent être liés et sont nécessaires. La devise dans le domaine de la littérature est « plaire et instruire ». Les événements d'un spectacle doivent en effet choquer ou impressionner le public. De cette façon, les spectateurs peuvent apprendre des événements et ainsi devenir de meilleurs hommes. Les fables et les comédies sont souvent le lieu de décor. Nous retrouvons deux exemples connus dans les œuvres des dramaturges Pierre Courneille et Jean Racine. L'héros Cornélien est courageux et il prend toujours la bonne décision. À son tour, l'héros racinien est soumis à la fatalité et il progresse vers une chute. La fin attendue est la mort du héros qui n'a jamais montré sur scène. Pour finir, quelques ressemblances entre notre époque et celle du classicisme. D'abord, l'académie française, une institution académique, détermine et donne toujours des règles pour normaliser et perfectionner la langue française. C'est pourquoi il y a si peu de mots anglais dans les dictionnaires français. Puis, nous sommes intéressés à l'art de l'époque. Les tragédies, les comédies et la musique baroque nous font rêver et penser au classicisme. Finalement, nous visitons toujours le fameux château de Versailles. Bref, tout le monde a intérêt à étudier la période du classicisme. Alors, c'était le classicisme. Merci pour votre attention et à la prochaine